Aide-toi, le ciel t'aidera. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'entendre ces guides, et je sais aussi que les questions qui tournent en boucle dans notre mental nous empêchent bien souvent de recevoir le doux message d'amour de nos guides, qui sont pourtant tout prêts. J'espère, par cette vidéo, vous aider à y voir plus clair et à gagner confiance en votre capacité à recevoir leurs messages. Ne vous mettez aucune pression, personne n'est bon ou mauvais à cet exercice. Plus vous lâchez prise, plus vous serez conscient de tout ce que vous recevez déjà en permanence, comment distinguer le mental de l'intuition Sous quelle forme les messages viennent-ils Comment savoir par quel canal on reçoit ces messages Avoir une confiance en vous, faites confiance à votre ressenti, vous entendez une petite voix extérieure qui vous murmure à ta place « Je n'irai pas là-bas ». Une voix de mise en garde c'est votre guide qui vous avertit dans danger ou autre « Je vous place une petite prière bonne écoute ». N'hésitez pas à vous abonner ou à partager cette vidéo pour que chacun puisse entendre à son tour. Tiana. Bienheureux guide spirituel, N. Et N. Nommez ces guides, ou ce bon esprit protecteurs, ou les saints qu'on veut prier spécialement ou pour lesquels on a plus de dévotion. Humble serviteur de Jésus, nous vous remercions de tout le bien que vous nous avez fait, à nous et aux nôtres.